Bonjour les amis, la question qu'on peut se poser c'est pourquoi 90%, 90% des traders débutants perdent leur capital. Alors bon on dit en général 90% ça dépend, il y a des brokers qui sont obligés maintenant d'expliquer, de, de montrer combien de, de traders perdent sur les marchés, ça, ça fluctue entre 70% donc 70% et 90% en général. Mais euh, la raison principale en est que bien souvent euh, les débutants qui sont intéressés par la bourse euh, se mettent dans cette activité parce qu'ils ont entendu que la bourse se met à monter tout d'un coup. Euh, alors ils se disent bah, je vais y aller aussi donc euh, on ouvre une plateforme de trading. Euh, vous avez des plateformes de trading qui sont gratuites comme celle qu'il y a derrière moi, MT4. Et on ouvre vite un compte de trading chez n'importe quel broker. Donc ça c'est la première erreur et ensuite donc on met de l'argent et on essaye avec 2000 euros de gagner 5000 euros en une journée. <rire> Alors ça peut fonctionner, ça peut fonctionner, ça peut fonctionner si vous avez la chance du débutant mais ça fonctionnera probablement une fois, un jour ou même peut-être une demi-journée et l'après-midi vous allez reperdre la totalité de ce que vous avez gagné. Pourquoi parce que vous vous rendez bien compte que le trading c'est l'activité où on peut gagner le plus d'argent. Il n'y a aucun métier qui vous permettra de gagner plus d'argent que cela. Ou en tout cas au moins vous, soyez, vous deveniez dirigeant d'une très grosse société comme Amazon par exemple et bien créer un Amazon et peut-être qu'un jour vous serez aussi riche que Jeff Bezos. Mais plaisanterie à part pour le commun des mortels donc vous, moi, euh, si vous ne voulez pas rester salarié ou, ou galérer en étant indépendant euh, et dépendre uniquement euh, d'un salaire, d'une seule activité, eh bien le trading peut être une manière fort intéressante et fort lucrative euh, de, gagner, euh, de gagner de l'argent d'une autre manière qu'à la sueur de votre front. Alors bien sûr le problème c'est que ça demande un petit peu de formation, un petit peu d'effort quand même. Vous avez bien sûr pas mal d'informations gratuites sur internet mais le problème c'est qu'il y a tellement d'informations que sans une formation bien spécifique donnée par des traders qui eux ont de l'expérience eh bien vous allez peut-être mettre 10 ans avant de trouver une méthode gagnante. Est-ce que c'est ce que vous voulez Je ne le pense pas. Donc vous pouvez euh, raccourcir fortement ce délai et à partir du moment où vous deviendrez gagnant et eh bien vous aurez gagné non seulement euh, beaucoup de temps mais euh, vous pourrez gagner directement de l'argent et beaucoup d'argent. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où vous, êtes, euh, vous devenez un bon trader il ne vous faut pas forcément un gros capital vous pour gagner de l'argent parce qu'il ne faut pas prendre de risques, ça jamais prendre de risques. Par contre si vous commencez à gagner de l'argent sur les marchés, et que ça se sait donc vous en parlez, vous montrez vos résultats à votre famille, à vos amis dans un premier temps, je peux vous dire qu'il n'y aura pas de problème. Les propositions de vous confier de l'argent pour, euh, pour le faire fructifier, elles viendront d'elles-mêmes tout de suite. Mais bien sûr il faut que vous soyez sérieux pour ça. Donc euh, il ne faut pas que vous fassiez partie des 90% de traders gagnants, non il faut que vous puissiez pendant plusieurs mois d'affilée démontrer que sur un compte réel, même un petit compte de 2000-5000 euros vous avez des, euh, donc des gains réguliers avec votre propre argent. et à ce moment-là vous commencerez à intéresser les gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que la bourse c'est dangereux, euh, qu'on risque de perdre beaucoup. Euh, il y a beaucoup de mauvaises informations qui circulent et beaucoup de méconnaissances de cette activité. Donc moi ça fait plus de 10 ans que je fais cela, j'ai connu ce qui ne va pas, ce qui fonctionne et aujourd'hui je peux vous dire que j'ai trouvé ce qui fonctionne et que je l'utilise tous les jours de manière à ce que j'ai très rarement des pertes dans mon trading et c'est ce que je transmets dans mes formations et mes étudiants aussi progressent fortement avec tout ce que j'ai appris et tout ce que j'enseigne dans mes formations. Donc le principe c'est bien sûr de perdre très peu et de gagner beaucoup et pour cela il y a des techniques, euh, il ne faut pas faire n'importe quoi. Euh, il y a des techniques très efficaces, il y a des techniques un peu fantaisistes donc euh, il faut choisir euh, le bon coach, la bonne formation pour arriver justement à éviter euh, de stresser, d'avoir euh, des hauts et des bas dans vos résultats parce que si vous avez des hauts et des bas et eh bien les gens n'auront pas confiance. Et ne vous confieront pas de l'argent pour que vous puissiez augmenter votre capital de trading. Donc ce qui importe c'est de suivre une bonne formation. Je vais vous dire bien sûr que mes formations sont bonnes, c'est logique je ne vais pas vous dire qu'elles sont mauvaises mais si vous allez sur mon site seformerautrading.com vous aurez des témoignages en vidéo de plusieurs de mes étudiants. Il y a encore des témoignages écrits, j'en reçois régulièrement donc des emails, et je les mets sur, sur mes sites d'étudiants. Ça fait 5 ans que j'enseigne cela donc chaque fois que j'ai des bonnes informations qui peuvent aider mes étudiants eh bien je les transmets et je peux vous dire que c'est très agréable d'avoir des retours comme ça de beaucoup d'étudiants euh, qui parfois ont pris d'autres formations beaucoup plus chères que, que les miennes qui n'arrivent pas à des bons résultats. Et euh, Ne croyez pas que c'est parce qu'une formation est très chère qu'elle est forcément très bonne. Euh, il y a des gens qui font beaucoup de marketing euh, euh, pour vendre des formations au trading et euh, qui s'enrichissent de cette manière-là sans eux-mêmes savoir euh, trader. Donc euh, ne croyez pas que parce que quelqu'un dit que sa formation est la meilleure, euh, qu'il vit à Dubaï, qu'il roule en Porsche, que c'est forcément euh, Gagner que c'est la formation qu'il faut suivre, moi euh, j'en je, ai fait l'expérience. Donc soyez certains que vous pouvez devenir trader si vous aimez ça. Euh, pour ça il faut vous initier au trading, apprendre ce que c'est et bon, vous pouvez vous inscrire à ma formation gratuite, vous avez un lien ici au-dessus ou en dessous. Et ensuite passez à l'étape de formation payante, ce n'est pas très cher, vous pouvez même payer en plusieurs fois. Et vous arriverez à faire des progrès fantastiques. Je peux vous dire que les 10 ans d'expérience que j'ai je les transmets dans mes formations donc vous avez beaucoup de choses qui vous permettront de progresser très très très rapidement. Donc mes formations sont en vidéo, lorsque vous commandez une formation vous recevez directement toute ma formation. Donc avec la période de confinement actuelle c'est le moment idéal pour vous y mettre N'hésitez pas si vous voulez euh, tenter l'aventure, euh, vous apprendrez donc euh, à trader, à gagner de l'argent tous les jours sur les marchés. Et je peux vous dire que c'est très agréable et que l'argent est quand même quelque chose d'important dans la vie. Euh, je pense que vous en avez conscience. Donc le trading est certainement l'activité qui vous permettra le plus rapidement de progresser si vous suivez les bons conseils et les bonnes méthodes pour arriver à des bons résultats. N'essayez pas de brûler les étapes donc allez-y petit à petit et vous gagnerez petit à petit de l'argent et vous pourrez ainsi montrer que vous êtes quelqu'un de sérieux qui a des résultats réguliers. Voilà j'espère que vous appréciez cette vidéo. Si vous êtes intéressé par le trading, par la bourse et que vous voulez faire partie des traders gagnants et pas des traders perdants, eh bien euh, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, inscrivez-vous à mes formations. Donc ici au-dessus vous avez des liens et sous la vidéo dans la description également et euh, vous verrez que c'est tout à fait possible, tout le monde peut devenir euh, trader, il ne faut aucun diplôme pour ça, il faut simplement suivre une bonne formation et c'est ce que je vous souhaite donc d'avoir beaucoup de succès en trading très rapidement. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mettez un pouce bleu, cliquez sur la petite cloche lorsque vous vous abonnez ainsi vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une de mes prochaines vidéos. Au revoir